suis-je trop vieux pour chanter C'est une question que j'ai reçue alors elle est multiple. Hein suis-je trop vieux pour encore chanter Suis-je trop vieux pour apprendre à chanter Je vais te partager des histoires dans cette vidéo et je vais t'expliquer ce qu'il en est. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour bien chanter et s'éclater dans leur vie. Chanter, c'est une passion et peut-être que tu n'as pas eu le temps d'apprendre à chanter. Le temps est passé, tu as peut-être eu des enfants et puis maintenant, tu es peut-être même arrivé à la retraite et tu te dis, mais à quoi bon Est-ce que ça vaut la peine de commencer à apprendre à chanter Je voudrais te raconter une petite histoire. J'ai lancé la chaîne YouTube en 2017 et euh, proposé, je proposais des exercices. Je parlais d'exercices, donc ces, ces exercices existent encore. Je parlais dans mes vidéos d'exercices et je reçois un jour, je me souviens, c'était euh, au mois de juillet. Je vais à la boîte aux lettres, euh, le studio était fermé, c'était les vacances. Je vais à la boîte aux lettres et je reçois un courrier avec une belle écriture euh, à mon nom. Et, euh je, donc, j'ouvre ce courrier et je déplie un, un très beau papier. Tu sais, les, les, les papiers un peu à l'ancienne comme ça, pas juste une feuille pliée euh, vite fait, mais vraiment un beau papier avec une écriture manuscrite vraiment très belle, des, des lettres très bien formées. Tu sais, comme quelqu'un qui écrirait à, à la plume et qui comme ça fait des, des pleins et des déliés quasiment quand il écrit sur sa feuille. Et je lis ce courrier, et c'était un courrier d'une madame qui s'appelait Rose. Rose habitait en Alsace et elle m'écrivait en disant « Voilà, euh, j'ai 82 ans, ma fille m'a montré vos vidéos sur YouTube parce que je voudrais apprendre à chanter. » Rends-toi bien compte, 82 ans, elle voulait apprendre à chanter. Elle m'exprimait qu'elle dans son courrier, que son mari était décédé, qu'elle se sentait un petit peu seule et qu'elle avait envie de participer à la vie de son village et de participer à la chorale. Et Sauf qu'à 82 ans, elle n'avait jamais chanté de sa vie, elle n'avait pas de technique et Rose voulait s'améliorer. Elle avait entendu dans les vidéos que je proposais des exercices et elle me demandait dans son courrier euh, si je pouvais lui envoyer la cassette avec les exercices. Alors, j'étais bien embêté parce que je n'avais pas de cassette d'exercice. Tu sais, les exercices se font par internet, en ligne, tu les télécharges, ce sont des fichiers MP3, mais j'avais vraiment envie d'aider Rose dans son apprentissage. Donc j'ai euh, répondu à Rose parce qu'il n'y avait pas d'adresse mail. Donc je lui ai renvoyé un petit courrier demandant les, les coordonnées, un numéro de téléphone euh, auquel nous pourrions échanger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sa fille, sa fille qui lui avait montré les vidéos YouTube, m'a appelé. Et donc on a pu s'arranger. Je lui ai envoyé les fichiers MP3. Elle les a gravés sur un CD pour sa maman pour qu'elle puisse s'entraîner. Et euh, voilà, je n'ai pas eu de nouvelles. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelques mois sont passés et c'était vraiment euh, voilà, une, une anecdote très sympa de me dire, bon, bah, cette personne, elle voulait une cassette avec les exercices pour s'entraîner. Et, euh, et bon, voilà, donc je ne sais pas trop ce qui se passe et euh, il se passe plusieurs mois. Et je reçois, je crois que c'était vers le, le, le printemps, donc ça c'était au mois de juillet que j'ai reçu ce courrier et donc en fait, elle s'est inscrite à la chorale en, en septembre, à la rentrée de septembre. Et oui, donc c'est quasiment un an après, je reçois un, un, un nouveau courrier pour me donner des nouvelles. Bonjour Monsieur Antoine, c'est Rose. Euh, je vous envoie un petit courrier simplement pour vous dire que je me suis inscrite à la chorale. Grâce à vos cours, ma voix s'est améliorée et le chef de chœur m'a demandé si je pouvais être chanteuse, soliste l'année prochaine, à la prochaine rentrée. Et Rends-toi compte que Rose qui avait 82 ans, qui n'avait jamais appris à chanter, qui n'avait pas fait de musique, et qui s'est prise en main en disant tiens, je vais écrire à ce monsieur qui fait des vidéos sur YouTube pour qu'il m'envoie des exercices, et bien après un an, un an, et bien voilà, Rose, elle allait devenir chanteuse soliste de sa chorale. Alors, je ne te dis pas qu'elle va faire une tournée internationale, qu'elle va devenir une star mondiale. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais Rose, elle avait ce plaisir, elle avait envie de chanter, elle avait ce rêve comme ça de, ben voilà, de participer à la vie du village et de chanter avec tout le monde. Il y a en Alsace beaucoup de chorales et ils chantent pour Noël, des, de très beaux chants de, chants de Noël. Et Donc, Rose, eh ben, grâce aux exercices, à l'âge de 82 ans, elle a appris elle a commencé à apprendre, à chanter et en plus, elle a obtenu des résultats. Donc ça, c'est une histoire que je, voulais, que je voulais te raconter vraiment parce que quand il y a des gens qui me disent « ah Mais moi, là, je suis à la retraite, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, je pense qu'il est trop tard. » Il est largement pas trop tard. J'ai un autre exemple, j'ai Alain qui est un fidèle de cette chaîne YouTube et qui m'envoie des messages en commentaire des vidéos régulièrement. D'ailleurs, Alain, n'hésite pas à nous faire un petit coucou en commentaire sous cette vidéo si tu la vois. Alain me disait encore récemment qu'il a 76 ans et qu'est-ce qu'il fait Alain Il chante, il adore chanter, c'est sa passion. Ben, qu'est-ce qu'il fait Il s'entretient physiquement, il s'entretient. Il fait du sport plusieurs fois par semaine. Il exerce sa voix plusieurs fois par semaine. Et grâce à ça, il peut continuer à chanter. On a énormément hein, d'artistes, on a énormément d'exemples d'artistes qui ont chanté jusqu'à la fin de leur jour à 80, à 80 ans passés et euh, tout simplement parce qu'ils étaient entraînés. Alors pour entraîner ta voix, moi j'ai envie de te donner un petit coup de pouce. Si tu, si tu te poses cette question aujourd'hui, est-ce qu'il est temps pour moi d'apprendre à chanter? Je vais t'envoyer, je vais t'offrir d'accord tes premiers exercices pour mettre en route ta voix pour pour bosser. Alors pour les récupérer, c'est très simple. Tu vas sous cette vidéo, il y a la description, d'accord, c'est le texte, tu vas voir un lien. Tu cliques sur ce lien, ça va faire apparaître un formulaire. Là, il te suffit de laisser simplement ton prénom et euh, une adresse mail, d'accord. Dans les quelques minutes, tu vas recevoir un mail de ma part. Euh, qui contient quatre liens avec des ressources. Alors, il y a un guide sur la respiration, il y a une conférence sur la voix pour que tu comprennes comment fonctionne ta voix et il y a aussi des exercices que je te joue au piano, des petits fichiers audio que tu vas pouvoir utiliser pour t'exercer et t'échauffer. Alors simplement attention, des fois, ça arrive dans les indésirables, les spams ou l'onglet promotion en fonction de la boîte mail que tu as. Donc, va bien vérifier euh, si tu n'as si pas reçu le mail dans ces boîtes-là. Et Ce que tu peux faire, c'est répondre au message en me disant « Ok, Antoine, je les ai bien reçus, euh, voilà, c'est tout bon. » Un petit court message simplement pour que je sache que c'est arrivé à bon port et que tu vas pouvoir te faire plaisir, t'éclater et travailler ta voix, quel que soit l'âge que tu es. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésite pas à la partager. Si tu as des amis qui disent « ah oh, mais moi, je suis trop vieux pour chanter, je ne sais pas trop », partage-leur cette vidéo. Voilà, On a cet exemple de Rose, on a cet exemple d'Alain. Ce sont vraiment voilà, des, des, des, des cas de la vie de tous les jours si tu veux. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des, des gens avec qui j'ai échangé et, et, et c'est vraiment réel. Donc Si tu as des amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça va les aider.